Bonjour, je suis Audrey Giquel et je vais poursuivre mes explications sur mes ingrédients de réussite d'un projet d'habitat participatif en vous parlant aujourd'hui de la gouvernance partagée. Allez, c'est parti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 Un collectif d'habitat participatif a besoin de s'organiser et de prendre des décisions. Pour cela, très tôt, il est nécessaire de définir une gouvernance, une gouvernance qui soit partagée avec tous les membres. Tout d'abord, explorons les différentes manières de prendre une décision. Alors, il y a la manière autocratique. Euh, il y a un chef, une personne qui prend les décisions et les autres appliquent. Donc, C'est une technique utilisée en dictature. Je ne vous conseille pas de l'utiliser dans un habitat participatif. Ensuite, il y a la méthode bien connue dans nos pays occidentaux de démocratie et donc là, on a le pouvoir à la majorité. Donc, C'est une technique que je ne vais pas détailler puisque c'est celle que nous connaissons le plus. Ensuite, il y a le consentement, c'est le pouvoir en équivalence. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Le consensus. Le consensus est une recherche d'unanimité au sein du collectif. Moi, je pratique la sociocratie avec la prise de décision par consentement et c'est ce que je vous propose de détailler maintenant. La sociocratie est composée de quatre piliers. Le premier pilier, c'est le cercle. Le cercle, c'est l'espace géographique dans lequel les personnes se retrouvent, donc elles s'assoient en cercle, tout simplement. Et donc, c'est à la fois donc, une position physique, on se voit tous, on s'entend tous, et on est dans une posture de co-construction. Et puis, c'est également euh, un espace-temps, un espace temporel. On ouvre et on ferme le cercle, euh, par exemple avec des rituels d'ouverture, comme un tour de ressenti ou un petit temps de centrage. Il est possible de donner euh, certains rôles à des personnes au sein du cercle. Les, les rôles principaux sont le facilitateur et le secrétaire. Il y a plusieurs manières de définir ces rôles, et moi je vais vous partager euh, la manière que l'on utilise dans notre collectif. Donc notre facilitateur, on l'appelle pilote plénière, euh, a pour but de récolter l'ensemble des ordres du jour pour la plénière suivante, de les prioriser, de leur mettre un timing et euh, de les noter sur un paperboard avant la réunion. Lors de la réunion, c'est lui qui va faciliter la réunion, c'est-à-dire qui va euh, annoncer euh, les thèmes, qui va cadrer, qui va rappeler euh, éventuellement la, le, notre cadre de bienveillance pour euh, la communication, euh, qui va surveiller le timing. Donc surveiller le timing, ça veut dire quoi Ça veut dire Soit respecter le timing qui était annoncé, soit accepter de ne pas le respecter, mais euh, voilà en ayant une vigilance euh, sur les autres sujets ou en s'en remettant en groupe. Euh, ce pilote plénière a également un rôle de fil rouge, c'est-à-dire qu'il a une vision sur l'ensemble des sujets à traiter, euh, passé et futur. Euh, il a aussi... Euh, il a une vigilance sur les sujets qui ont été ouverts et qui ne sont pas refermés. Ça arrive qu'on débroussaille un sujet et on se dise « bon, bah ben, on y reviendra plus tard ». Voilà, donc le, le pilote plénière a vraiment ce rôle de garder en mémoire les sujets sur lesquels nous devons revenir. Donc chez nous, le secrétaire n'est pas forcément toujours le même. Il est tournant d'une réunion à l'autre et il est sur la base du volontariat. Euh, le secrétaire a pour but de prendre les notes, Alors nous on prend les notes directement sur un ordinateur pour que ça simplifie euh, les choses, euh, et il a vraiment pour but de euh, synthétiser ce qui se dit, et de noter les faits marquants et les grandes décisions. À la fin de la plénière, euh, une personne se porte volontaire pour relire, mettre en forme et envoyer euh, le compte rendu à l'ensemble du groupe.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 c'est un moment où on va explorer, on va échanger les avis. Ça peut prendre la forme de tours de parole, mais ça peut être également des phases un peu plus exploratoires avec un système de word Café, c'est-à-dire un travail en sous-groupe, avec des tables tournantes, ou alors avec, avec les six chapeaux, par exemple, qui permettent d'explorer à la fois les aspects positifs, négatifs, émotionnels, etc. d'un sujet. Lors de cette écoute du centre, on peut sentir euh, une sorte de convergence, petit à petit, et à ce moment-là, le facilitateur euh, peut demander euh, « est-ce que quelqu'un a une proposition » Peut-être même que la proposition va jaillir d'elle-même. Et dans ce cas-là, on passe en phase 2, la phase euh, du proposeur. Donc, D'abord, il y a une première, un premier tour de parole qui est la, le tour de clarification, donc où chacun va pouvoir poser des questions de clarification. Et puis ensuite, il y a un tour d'avis, de ressenti, où chacun va pouvoir dire comment il se sent par rapport à cette proposition, et qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il aurait préféré. Là, c'est vraiment le tour où on va pouvoir vraiment dire ce qu'on a envie de dire, où on va pouvoir se lâcher dans euh, dans ce qu'on a envie de d'exprimer. Et puis, à la fin de ces deux tours, le proposeur euh, qui a vraiment ouvert ses oreilles en grand, euh, reprend sa proposition et a plusieurs choix. Soit il décide de retirer sa proposition parce qu'il se rend compte qu'il a été peut-être à côté de la plaque et qu'il ne se sent pas de, de, re, de refaire une nouvelle proposition. Euh, soit il juge que sa proposition est bien comme elle est et dans ce cas-là il continue sans la changer. Euh, soit il la bonifie, sachant que la bonification peut être également une reprise complète de la proposition s'il le souhaite. Et donc là, on rentre en phase 3, si en tout cas, si le, le proposeur fait une nouvelle proposition, ou garde sa proposition, il rentre, on rentre en phase 3, sinon on revient à la phase d'écoute et de proposition. Quand on rentre en phase 3, le proposeur pose la proposition au centre, c'est-à-dire qu'il n'a plus ce rôle particulier au sein du groupe, et l'ensemble du groupe va pouvoir l'amender, la bonifier. Et donc, on va faire à ce moment-là un tour... Euh, d'objection. Une objection euh, doit être raisonnable, ce n'est pas une préférence. Il y a vraiment euh, quelque chose qui doit être de l'ordre de euh, « je vois un risque pour le groupe ou pour moi ou pour quelqu'un ». Et puis ensuite, en intelligence collective, tout le monde réfléchit comment lever ses objections. Euh, L'idée étant vraiment de prendre les objections comme des cadeaux qui vont permettre de bonifier la proposition. Et quand euh, l'ensemble des objections ont été levées, eh bien, voilà, on peut célébrer, on est dans la phase 4, on a zéro objection et donc on a réussi, on a trouvé la proposition. Dans mon collectif, euh, nous ne prenons pas toutes les décisions euh, avec le processus complet de consentement qui est un petit peu long et, et peut paraître parfois rigide. Pour certaines décisions, des fois on le sent, euh, ça, euh, ça peut aller beaucoup plus vite que ce processus. Et donc pour ça, on a une technique qui s'appelle la prise de température qu'on utilise avec le pouce. Donc euh, voilà, la prise de température, c'est je mets le pouce en l'air, je suis OK, je n'ai pas d'objection. Euh, je mets le pouce comme ça, j'ai une objection. Donc ça peut être... Euh, j'ai une objection ou alors euh, je suis pas trop d'accord mais je, je peux lâcher prise je peux euh, vivre avec et puis le pouce en bas qui est une sorte de veto au processus qui dit euh, non mais là on n'est pas on n'est pas capable de prendre une décision on n'est pas mûr on a besoin encore d'en reparler euh, le pouce en bas doit être vraiment utilisé euh, de manière vraiment rare euh, et a pour but de de, de, de sensibiliser au fait que on, voilà on sent qu'en nous il y a vraiment euh, pas assez de maturité pour prendre une température si euh, il y a que quelques pouces horizontaux on peut euh, tenter de lever les objections si on voit qu'il y a une majorité de pouces comme ça on se dit ok on n'est pas mûr et on reviendra sur ce sujet plus tard je, je souhaite vous partager que pour moi, le consentement a été vraiment quelque chose de très fort, une vraie révélation dans ma vie, euh, parce que euh, bah, je ne connaissais que les prises de décision on vote, avec des discussions euh, où euh, on est sans arrêt en train de... de, de d'essayer de convaincre les autres en fait de son point de vue. Euh, pour moi, dans le consentement, en tout cas quand il est pratiqué dans un collectif euh, qui a cet euh, cette état d'esprit, euh, il y a une vraie démarche d'écoute et d'attention et de prise en compte des différents besoins. Euh, ça permet aussi de se centrer sur soi, d'aller euh, comprendre pourquoi je ressens quelque chose... Euh, pourquoi je, je, je ressens quelque chose qui ne va pas avec cette proposition Quel est le besoin qui n'est pas nourri Est-ce que c'est de l'ordre de la préférence Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui dit non en moi Voilà, donc c'est vraiment intéressant de, de, de creuser, de voir ce qui se passe en nous et puis de voir ce qui se passe au sein du groupe. Après, ça n'est pas une baguette magique, euh, ce processus. Ça va fonctionner dans des collectifs qui seront déjà un peu matures, euh, qui auront une, cette culture commune et un niveau de confiance euh, déjà euh, assez poussé. Par ailleurs, euh, avoir un facilitateur peut vraiment aider euh, les prises de décision. Il n'est pas facile pour un collectif qui débute d'être à la fois dans la découverte de la prise de décision et à la fois dans la facilitation. Le troisième pilier est en fait une application euh, du consentement euh, pour choisir des personnes. C'est euh, l'élection sans candidat. Euh, il y a également un processus euh, donc adapté euh, à cette élection sans candidat. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'élection sans candidat, c'est cette réflexion sur euh, « tiens, moi je verrais vraiment cette personne-là dans ce rôle » et qu'en fait, euh, des fois, on se laisse surprendre et, et voir qu'une autre personne peut parfaitement remplir ce rôle et qu'effectivement, en soi, il n'y a pas d'objection, même si on voyait mieux une autre personne. Par ailleurs, on a des résultats euh, tout à fait surprenants par rapport à une, une demande de candidat, une demande de, de volontaire, parce que euh, le collectif va vraiment porter une personne. Dans l'élection sans candidat, il se joue quelque chose de bien plus fort que juste une élection. C'est une vraie démarche de reconnaissance euh, de chacun. Et, et donc, euh, quand une personne se sent portée, se sent reconnue euh, dans sa manière d'être et dans euh, le rôle qu'elle peut jouer, et ben très souvent, il se passe que elle, elle, voilà, elle va accepter ce rôle alors même qu'elle n'aurait pas forcément été candidate à ce même rôle euh, si on lui avait demandé. Pour finir, le dernier pilier de la sociocratie, c'est l'organisation en cercle ou l'organisation en commission. Il est intéressant de s'organiser en sous-groupe pour pouvoir avancer sur différents sujets. Dans mon collectif, on s'est longtemps, longtemps organisé en différentes commissions. Ces commissions avaient pour but de préparer des propositions ou d'exécuter les décisions de la plénière, mais la plénière restait décisionnaire. C'est en général ce que les groupes pratiquent au démarrage. Il y a cependant d'autres manières de faire et dans mon collectif, on a pas mal évolué, pas mal exploré les différentes manières de faire. On a été petit à petit, par exemple, sur les pilotes. Donc Tout à l'heure, je vous parlais de la, du pilote plénière, mais nous avons également d'autres pilotes. Donc C'est une personne qui est référente toute seule d'une tâche. Par exemple, on a une personne qui est référente pour aller chercher les paniers d'AMAP une fois par semaine. Donc Cette personne est responsable de, bah, de remplir les contrats une fois par an et d'aller chercher les paniers, euh, mais elle peut ne pas être disponible et dans ce cas-là, elle a des personnes ressources pour l'aider et sur qui elle peut s'appuyer pour aller chercher les paniers. Cette, cette organisation sous forme de pilote est extrêmement agile parce qu'il n'y a pas besoin de s'organiser, de, de, de se rencontrer à deux, de se mettre d'accord. C'est vraiment une question de responsabilité. Euh, voilà, J'ai une tâche, je suis responsable et je suis responsable de la mener à bien. Mais il n'y a pas forcément besoin de, de se mettre à plusieurs pour euh, décider. Et s'il y a des sujets sur lesquels, moi en tant que pilote, j'ai du mal à décider, je peux euh, faire appel à la plénière ou à d'autres personnes dans le collectif. Enfin, dans mon collectif, nous avons également testé un autre mode qui est les cercles décisionnels. Donc là, ce sont, ça ressemble nos commissions, sauf que ce sont des cercles qui vont prendre les décisions. Nous l'avons fait sur l'aménagement de notre salle commune, là où je suis actuellement, puisque ça a été le dernier chantier que nous avons mené. Il y a eu un cercle qui a travaillé sur l'aménagement, un cercle qui a travaillé sur les solutions techniques envisagées et un dernier cercle qui a travaillé sur l'organisation des chantiers participatifs. Et Chaque cercle était décisionnel. Ça a été très intéressant, euh, pas forcément euh, complètement concluant, il y a des, des choses qui, qui n'ont pas fonctionné, euh, mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment pertinent, c'était euh, la posture qu'on avait. Euh, le fait d'être dans un sous-groupe et de devoir prendre des décisions pour l'ensemble du groupe euh, invite à se questionner sur deux choses. Qu'est-ce que ça me fait de prendre des décisions pour les autres Et qu'est-ce que ça me fait que les autres prennent des décisions sans moi et là, c'est très intéressant parce que finalement, quand on doit prendre des décisions pour des personnes qui ne sont pas là, eh ben, on va être beaucoup plus attentif en fait à ce qu'ils souhaitent, à ce qu'ils veulent. Et donc, moi qui étais dans le cercle d'aménagement de, de, de l'intérieur, nous avons procédé à des phases de questionnaires, d'entretien individuels, pour mieux comprendre les besoins et les envies de chacun et pouvoir proposer un aménagement qui tienne compte de tout ça. En tout cas, j'invite vraiment les groupes à, à, se, à choisir sa gouvernance très tôt et, euh, et de se former parce qu'en fait, ce n'est pas euh, inné. C'est vraiment euh, une nouvelle posture, aussi bien une posture au sein du groupe qu'une posture individuelle à, à adopter. Et euh, donc, je conseille par exemple les ateliers du Nous euh, donnés par l'université du Nous. Voilà, et si vous appliquez tout ça, eh bien, très vite, vous serez comme moi, accro à la gouvernance partagée. Ciao